donc euh, bon moi ce que je fais c'est que je clique sur strong sur contrôle pardon et là je les, je les sélectionne j'en sélectionne plusieurs d'accord bon je vais pas prendre ça c'est moche euh, je prends par exemple ça je prends par exemple ça ok c'est déjà pas mal et on les importe donc ça fait euh, des images supplémentaires ok une fois que vous avez importé vos images vous faites euh, enregistrer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 les photos, euh, utilisez les photos de la même dimension. Je fais enregistrer et là, si vous fais ça, on a huit photos sur chaque page. Ok. La prochaine fois, on va commencer à parler des autres fonctionnalités hein, de la galerie, euh, qui sont les, les fonctionnalités qui sont là. Euh, si vous voulez créer vous-même votre site Internet, sachez que nous avons mis en place à l'agence web ADVDE une formation gratuite. Hein, pour se faire, allez sur notre site ADVDE.fr, vous scrollez jusqu'au milieu de la page. Et vous allez trouver un bouton, c'est marqué « Commencer ma formation ». D'accord Vous voulez créer un site internet gratuit, etc. Cliquez sur le bouton « Commencer, je commence ma formation » et vous aurez toutes les informations pour pouvoir le faire. Nous sommes une agence web, donc euh, si vous aimeriez qu'on crée votre site pour vous, ce sera avec plaisir, euh, remplissez le formulaire en hein, cliquant sur ce bouton ou envoyez-nous un mail directement ou appelez-nous à ce numéro. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.